J'aimerais beaucoup vous présenter quelqu'un. Il nous vient dans le d'Angoulême. Lucien de Rubempré, pour vous servir. Pour lui, la poésie est une chose sacrée. Une sorte de religion intime. Quelle folie de partir ensemble. Paris. J'ai besoin de travailler, monsieur. Je respecte énormément le métier de journaliste. Et tu crois que c'est quoi mon métier Vous éclairez les gens sur l'art Le monde <rire> Mon métier, c'est d'enrichir les actionnaires du journal. <rire> Notre ligne éditoriale sera simple. Le journal tiendra pour vrai tout ce qui est probable. <rire> <Et oui>. <rire> <rire> Je sais qu'il vaut mieux que cela. Vous croyez Tout ces magouilles, ce n'est du bruit, du vent. Il nous faut apprendre à jouer avec tout ça. Tout est pourri partout, tu trouves pas Il faut se battre pour faire des belles choses. Au nom de la mauvaise foi de la fausse rumeur et de l'annonce publicitaire. Je te baptise journaliste. nous a trahis de fumier. Il faut la battre. Il faut taper là où ça fait mal. Trop tard pour avoir peur.